Fadaiani, We will do it on any the year. On any day On the year, of the year, of the year, we will do it. On I would add to that. But you don't I would to that. But you don't know. to that. to that. I'm going to I would nyawa abula le. Begi ne nyawa. Begi ne nyawa abula lewo nyawa abula le. nyawa Je salue la population de Pogrobré. Le canton Yokolo constitué de 42 villages de 7 tribus est aujourd'hui dans le Drif et précisément à Pogrobré. Nous sommes dans le village de de bouter Mbappé, et cela a un sens. Il faut qu'on le dise haut et fort. Nous sommes venus accompagner d'un illustre cadre, Ibrahim Lopo. Raison de plus pour qu'il soit parmi nous parce que nous venons dans son village maternel. Le canton Yokolo est présent ce soir à Pogrobré, dans le gris, et cela est très significatif. Béboudé et Laurent Gbagbo faisaient équipe avec des grands-fils du de canton Yokolo je citerai Bomboabré, le promoteur du budget sécurisé Désiré Tavro Bleu -Ble Charles et j'en passe parce qu'ils sont beaucoup et on est arrivé à une crise de Boudé, malgré tes 12 ans passés en prison n'a pas oublié ses collaborateurs, ses grands frères, qui sont eux, malheureusement, décédés. Et il allait nous rendre visite. Il allait au funérail de ses grands frères, Boumboabré, Désiré Tago et Bleblechal. Quelqu'un qui est sorti de la prison et qui n'oublie pas ce sens-là. Ça nous a marqué. Chez le BT que nous sommes, Derrière la prison, il y a la mort. Celui qui est sorti de prison et qui est venu au funérailles de ses parents qui sont les nôtres, même s'il n'était pas parti au funérailles, nous avions le devoir et l'obligation de venir le saluer. Selon nos justes coutumes, quand ton frère est mis en prison, quelles que soient les raisons et qu'il en sort sain et sauf, il fallait le saluer. Rejoignez-nous au projet.